C'est parti. Le groupe Changer d'air qui est présent depuis 6 ans sur la commune de Riaiserie lance sa campagne pour les élections de 2020. Cette campagne sera divisée en deux parties. En un premier temps, elle sera explicative et portant sur l'évolution de la commune sur les 5 dernières années. En un deuxième temps, elle sera basée sur les idées, les propositions et le projet de ville que nous portons. La campagne se construira sur notre site internet, nos pages Facebook, Instagram et YouTube, mais aussi à travers des flyers distribués en ville. De plus, nous irons à votre rencontre et pourrons débattre avec des réunions publiques et à travers le forum accessible sur le site. Nous désirons que la parole citoyenne soit au cœur du débat. Cette campagne sera l'occasion de vous montrer que nous sommes tout le contraire de l'image du grand méchant loup que la majorité municipale actuelle veut nous étiqueter et fait véhiculer. Le groupe Changer d'air n'est autre qu'un groupe de citoyens voulant s'impliquer et tout donner pour que Régnézry vive à nouveau et pour que notre ville reprenne des couleurs. Ouvrons notre imagination pour une ville qui respire